Super Room 9000 Est-ce que vous êtes ennuyé de votre assurateur qui ne bouge pas C'est pas un problème, problème. Alors, votre Superroom Super Room 9000 et tous vos problèmes de la terre sont brisés Il détruit la mer du chat, des céréales, des tests, de moutarde, toutes les choses et plus Rechète une Super Vroom 2000, maintenant et vous allez recevoir 5 autres Super Vroom 2000... C'est Et maintenant, des mots de Vroomy, notre mascotte. Merci, Vroomy. Alors, téléphone nous a... Une... Thanks, thanks, thanks, this...